Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un petit plan très euh, rapide, très léger. Euh, J'avais plein de choses à faire cette semaine qui n'ont pas été faites, d'autres qui ont été faites, et euh, je vais avoir pas mal de choses à, à reporter, mais je vais prévoir, prévoir un programme un peu plus léger parce que je n'avais pas tenu compte de certaines choses cette semaine, et... <rire> On va éviter de recommencer les mêmes erreurs. Donc c'est toujours cette idée que euh, c'est pas grave, c'est pas parfait, c'est pas un problème du tout, c'est même normal, il y a des erreurs et puis euh, on va réajuster, réadapter nos nos attentes, nos objectifs. Ensuite un objectif s'il est super facile à obtenir, euh, bah c'est peut-être que on peut peut-être l'augmenter un peu ou euh, passer à autre chose comme objectif, euh, soit augmenter la difficulté si on en a besoin. Hein. <rire> pas juste pour, pour le fun, soit euh, la fréquence, etc. Euh, ou alors ne plus le considérer comme un objectif si c'est devenu un, un acquis. Donc là je mets le, le petit coup de masking tape en bas parce que j'ai envie d'une déco, euh, il fait quand même très très chaud pour un mois de février. On a passé euh, délicieusement d'ailleurs l'après-midi hier euh, avec des gens dehors sur la terrasse. Il fait, il fait bon. Donc euh, ce petit masking tape de succulente me, me parle bien. Par rapport euh, à la météo et euh, au redoux. Là, ce que je viens de faire, c'est euh, découper ce masking tape, chacun sa petite, euh, sa petite déco, sa petite forme, etc. Et en fait, comme le papier est euh, partiellement transparent, euh, ça se fond très bien avec euh, du papier blanc comme ça. Du coup, on peut en mettre un petit peu partout euh, ce, ce, ce, ce, visuellement, ça, ça apporte une petite touche de couleur, ça ça peut être un truc tout simple euh, pour rendre un peu plus joli un, un agenda sans, euh, sans stylo, sans crayon, sans se prendre la tête. Voilà, tout simple, tout simple. Hop donc un petit peu de déco comme ça. Euh, J'avais acheté des, des espèces de stickers, mais euh, je ne les aime pas, mais, mais... Enfin, ils sont mignons. Ils sont mignons, mais je ne les trouve pas pratiques du tout. Euh, déjà, à décoller, c'est du plastique. Alors, du, autant que possible, je préfère éviter le plastique, mais je vais... Maintenant que je les ai, je vais les utiliser. C'est juste que je ne reprendrai pas ce, ce type de stickers. Euh... Vous voyez, généralement, ils appellent ça euh, PET, p -E en majuscule. Mais bon, bah, maintenant que c'est fait, je ne vais pas les jeter parce que, justement, c'est du plastique. Soyons logiques. Euh, alors, je vais sûrement voir euh, des gens de ma famille cette semaine, lundi, mardi ou mercredi, mais je ne sais pas quand. Euh, et puis, je vais me programmer un moment ou deux mmh. pour faire ma formation, mais simplement je ne vais pas le, le faire sur trois matinées comme d'habitude, je vais programmer euh, une seule matinée parce que euh, euh, j'ai besoin de récupérer, je suis quand même assez fatiguée. Hop Voilà. Je vais coller là un petit... Euh, je parle un lapin, pain de nuit, euh, ourson... Euh... Bon, alors la plume dans le cul, c'était pas fait exprès, hein, C'est... Euh, <rire> génial dehors, ça euh, là il euh, faut que je vois parce que je vais prévoir la formation le lundi pour euh, pour une fois euh, mais elle déménagera euh, sûrement à un autre moment Hop. voilà on va mettre ça avec un petit zigouigoui tant que je suis dans les petits zigouigouis comme ça alors je vais faire un petit zoom ou pas voilà ça, ça peut venir marquer euh, une zone temporelle. Là, j'ai utilisé plusieurs décos comme ça. Une petite bulle, un double cadre, un cadre avec une barre sur le côté, un cadre avec... Euh un bord un peu euh, comme s'il était déchiré c'est vraiment tout simple et ça permet d'avoir vraiment le, tout de suite un, un coup d'oeil euh, l'espace temporel qu'on compte réserver euh, à ces choses là en demandant euh, moins de temps et d'efforts que de faire un cadre nickel avec euh, des couleurs ou euh, des autocollants spéciaux euh, puis ça ce décor c'est sympa et même en monochrome moi je trouve que c'est sympa comme tout euh, qu'est-ce qu'on va se mettre Hop. un petit lapin quelque part. Oui, oui, ils sont un petit peu, ils sont un petit peu mignons. Hein. Ils sont un petit peu mignons, un petit peu bizarres. Alors, je ne sais pas s'il si faut le préciser, mais. Ne, ne mettez pas la tête de vos animaux dans de la nourriture. Et ne mettez pas vos animaux dans de la nourriture. Même si c'est mignon sur les stickers. Voilà. Ça, c'est précisé. Alors, ça aussi, c'est un souci. C'est que ces stickers, sont super enquiquinants. Ah, ils sont super enquiquinants à venir à venir décoller. Il faut arriver bien à enlever ça. Il n'y a pas de, de débord, de plis ou de choses comme ça. Donc, il faut arriver à l'attraper. Voilà. Il faut arriver à l'attraper bien. Alors si vous avez les mains grasses ou que vous voulez crémer ça peut laisser des traces hein. vous les manipuler comme ça des, des empreintes de doigts tout simplement donc si jamais vous ne voulez pas et ben dans ce cas là vous utilisez une pince je vous montre la version en utilisant une petite pince les trois là je mets <rire> Oui, alors en plus ils glissent, ils sautent, pas, c est, c est, ils sont vraiment pas du tout évident à manipuler. Ils sont très mignons, ils sont très jolis, mais euh, ils, sont, euh, ils sont en plastique et vraiment pas évident à manipuler. Donc si vous avez des problèmes de dextérité de, fine, moi je vous conseille pas du tout ce type de oh, putain, bordel. De... Ne dites pas les gros mots si vous êtes euh, enfant et que vos parents disent de pas lire, mais eh bien. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment pas évident. Euh, j'ai réussi, voilà. Alors, si vous voulez pas laisser d'empreinte de doigts, ce que vous pouvez faire, c'est attraper... Hop, je l'ai plié hein, de l'autre côté, je le tenais pas, j'ai réussi à plier. Vous attrapez avec la pince, et là vous allez pouvoir aussi, ça c'est... Assez sympa c'est que vous allez pouvoir euh, venir le, le, le mettre à distance du papier pour regarder où vous pensez que c'est mieux c'est plus joli c'est machin c'est plus sympa enfin ce que vous voulez quoi et pareil ces stickers là euh, on n'est pas comme sur du masking tape euh, tiens par exemple celui-là hop qu'on peut venir euh, décoller assez souvent ça dépend des, du type de masking tape qu'on peut venir décoller sans abîmer le papier ça une fois au contact du papier si vous essayez de décoller vous arrachez tout donc voilà, moi ensuite pour le, le reste je vais euh, retransférer euh, toutes les choses euh, qui n'ont pas été faites, je vais mettre une petite euh, flèche disant bon bah ben, ça c'est pas fait, c'est à refaire. Euh, pour les suivis, je repars sur les mêmes, c'est pas mal mais il y a encore du boulot à faire et puis voilà. Quoi. Je vous souhaite une euh, bonne semaine euh, et puis euh, à bientôt, bye